On se pose plusieurs et une question par rapport à sa vie, par rapport à comment perçoit par rapport à la situation que l'on rencontre actuellement, par rapport à toutes les décisions qui se présentent à nous, ou tous les problèmes qui se présentent à nous. Et il faut forcément une décision. Est-ce que vous apprenez parfois à prendre des décisions? Parce que vous avez de gros objectifs, vous avez de grands rêves. Vous voyez très loin. Vous voulez imiter les riches. Vous voulez euh, emboîter les parts de, de, ceux, de ceux qui ont réussi. Vous avez des objectifs pas possibles. C'est encore à l'étape zéro. La première étape pour affranchir, c'est la décision. Je décide aujourd'hui de commencer à réaliser mes rêves aujourd'hui, je décide, ça me paraît très intéressant, très très intéressant, parce qu'aujourd'hui, après les études universitaires, c'est aussi une autre forme de chômage de chômage qui commence. La question est posée à mille reprises. Est-ce que j'ai une ambition Est-ce que je vais réussir Est-ce que je mets ce qu'il faut en place pour ma réussite Vous allez certainement dire oui, mais non Tout comme vous, euh, j'ai fini mes études universitaires. Pour moi, quand j'aurais fini avec mes études, j'aurai forcément euh, une place Quelque part, commencez pas à et commencez pas à gagner de l'argent euh, pour réaliser mes envies, pour réaliser ma vie. J'ai tous ces projets. Mais laissez-moi vous dire, juste après mes études, j'ai trouvé que ce n'est pas encore ça ma réussite. Vous avez deux projets. C'est vrai, il faut le minimum comme le moyen. Mais il faut vous décider. Il faut une détermination, une conviction. Pour la réussite de ce projet c'est à ça que je vous combien aujourd'hui c'est vrai tu peux commencer quelque chose de très bas les gens mourir de toi t'inquiète tu sais là où tu vas tu sais ce que tu as comme objectif à atteindre et tu sais par où commencer si vous n'avez pas un plan un planning je pense que euh, vous allez dissiper votre temps vous allez Ré, comme on le dit très souvent, vous allez euh, vous dire que vous allez réussir, que vous avez de gros objectifs. Je veux rouler une grosse caisse, très grande maison. Voyez, voyager, avoir des. Tout ça c'est beau, mais il faut décider. C'est la première étape. Vous prenez la décision. Vous prenez la décision. faut pas prendre la décision et travailler en l'air. C'est comme je dis. Quand vous prenez votre décision il faut forcément un planning tout un plan un projet comme on le dit et c'est ce plan que vous voulez suivre vous suivez ce plan Bon, j'ai fini sans boulot je dis il faut pas rester comme ça mon plan c'est de commencer à faire quelque chose d'abord même si c'est ce n'est pas ce que je, je pense faire forcément ça n'a rien à voir avec ma formation il faudrait que je commence à le faire et c'est comme ça que j'ai commencé par servir dans un bar. Et puis je vais commencer par économiser. Servir dans un bar n'est pas encore la solution. Économiser. Et démarrer ce que vous voulez entreprendre. Je vous dis réussir à un coût. Réussir à un coût. Si ça n'avait pas un coût, je pense que tout le monde pouvait réussir facilement. Ça a un coût. En plein et tout qui travaille à l'école. Bien évidemment, c'est parce qu'il a un planning qu'il respecte, il fait ses exercices, il apprend. Ça, c'est le coup. Peut-être qu'il doit à 4h du matin ou 5h du matin. C'est le coup. Et c'est juste pour comprendre. Et en son temps, il, il, il va pouvoir donner les résultats, les réponses comme il le faut. Donc, réussir à un coup. Décider. Faire maintenant votre plan, un projet d'affaires. Vous suivez à fond ce projet-là. Et la troisième étape qui me paraît très, très importante, euh, c'est celle de, de ne pas croire que vous, que vous n'y arrivez pas. Parce que quand vous aurez un plan, et vous allez commencer bien évidemment à commencer par aborder, travailler dur, il y aura des gens, je ne sais pas si c'est la malchance ou le découragement que le diable veut instaurer dans votre vie. Parce que... Il voit votre détermination, votre conviction à aller jusqu'au bout de ce travail. Vous voyez donc euh, les gens pour vous décourager. Tu vois, toute personne, il entreprend la même chose. Il veut faire la même chose, mais ça n'a pas donné. Ça, ça... Écoutez, vous, vous êtes le seul maître de vos rêves. Vous avez vu, c'est-à-dire, vous connaissez, vous maîtrisez ce que vous avez vu dans vos rêves. Vous avez la conviction de votre détermination. J'espère que personne d'autre, est-ce que lui, il a rêvé avec vous Il a vu ce que vous avez vu Il a vu les, les, les, les, les difficultés autour, mais pourtant, vous avez pris une décision Il n'a rien vu Donc, la troisième étape qui me paraît très importante, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. C'est parce que vous pouvez que vous avez d'ailleurs l'idée, D'accord Parce que tout projet part d'abord de, de cette idée première. Vous avez l'idée. Vous êtes la seule personne détenteur du pouvoir. Ne laissez personne vous dissuader. Vous, vous êtes déterminé. Et vous devez faire fi de ces propos inutiles. Non, c'est des propos inutiles Que d'ailleurs, moi, je ne calcule pas. D'ailleurs, moi, je ne calcule pas. Même si ce que vous voulez faire, ça a des inconvénients, vous le savez déjà. Et vous... Vous êtes le, la seule personne qui peut prendre des décisions, euh, allant bien sûr dans, dans, dans, dans, dans, dans ce cas. Donc, ne laissez personne vous dissuader, vous perturber, vous désorienter. Jamais. Jamais. C'est ce que moi je vous dis. Réussir à un coup.